La vie c'est dur, mais la vie, je suis dur, je coupe pur, faut faire des ronds, un coeur, de ah oui. Calme toi. Hein. Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Et en compagnie euh, de Valentin. <rire> Salut <rire> Et de moi-même. Ouais, quel est le sujet du jour mon cher Benoît <rire> Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est les, euh, le, les meilleurs assassins Creed. Mmh. On a dit qu'on se faisait un top 3. Top 3 bien sûr. Mettez votre top 3 en commentaire, vous pouvez y aller. Du coup pour cette vidéo, on va commencer directement. Au vu de tout ce qu'il y a eu comme sortie, comme Assassin's Creed, comme jeu, on s'est dit pourquoi pas faire un top 3. Top 3 à ce jour, donc avant euh, la sortie finalement d'Assassin's Creed. Valhalla, bah peut-être euh, changera les choses, hein, on sait pas encore. Ah, je suis d'accord, ouais, on, on verra ouais. bien. Valou, quel est ton top 3 Mon top 3, bah, je dirais déjà, alors on, je pense qu'on va faire troisième place tous les deux. Après ouais, Après deuxième place, place. et Après première place. place on aussi. est d'accord ouais, Vas-y, alors moi franchement, ma troisième place, je dirais Assassin's Creed 3. À ce point en plus c'est un peu le genre le jeu de ma, de, de, de ma vie, euh, j'étais au, au, au, au lycée à cette époque-là, en seconde, donc euh, putain ça, euh, ça, ça me rajeunit pas. Grosse attente sur ce jeu, euh, avec les grosses batailles qui sont annoncées et tout ça, euh, et au final bah, j'étais comme un enfant ni jouant. Aujourd'hui, enfin euh, à l'époque je m'en les couilles de, de, de, de critiquer et tout ça, tu vois, j'avais que de l'amour en moi à cette époque-là. <rire> non mais c'est vrai, maintenant tu vois, on est un peu plus critique, on est comme, ouais. comme on joue à d'autres choses. Avant, on avait, enfin moi personnellement, j'avais pas beaucoup de jeux à l'époque, et du vrai. coup, euh, à C3, j'ai passé des centaines d'heures dessus et, euh, bah, finalement, avant, je, je, je trouvais pas vraiment de défauts au jeu. Alors qu'aujourd'hui, bah, forcément, on grandit, donc on est un petit peu plus euh, et puis même critique et exigeant. Donc, euh, AC3 moi j'avais bien aimé et même encore aujourd'hui en y rejoint la version euh, remastered sur PC que je vous conseille d'ailleurs hein. alors sur PS4 elle est vraiment très bien graphiquement c'est plutôt cool Franchement bon scénario tu vois, euh, même encore aujourd'hui euh, il est plaisant à refaire alors qu'il est sorti euh, quand même il y a 8 ans ouais. Non franchement bon jeu, bon gameplay, euh, l'âme secrète et tout, euh, frontières, c'était très stylé de se balader donc euh, moi je garde un très bon souvenir d'AC3 Et toi après, ton, ton top 3, enfin du coup le troisième. Euh, mon troisième 3ème, ouais. oh, je vais dur franchement je sais pas mon top 3, je vais quand même dire Unity Ah ouais et Paris, j'adore Paris, j'adore ouais. l'architecture de Paris, ouais. la culture française, j'adore, le Louvre et tout ça Le côté de mélanger, tu sais, d'un côté t'as les, les riches, les modestes puis les pauvres ouais. Donc moi mon top 3 ça va commencer par Unity Un peu déçu sur certains points, on voyait qu'on était plus dans un jeu où il fallait acheter beaucoup de choses si on voulait de meilleures armes et tout ça au final, euh, le fait d'arriver qu'on pouvait être quand même à, à 4 à, 5, à 1, tu vois, pour faire certaines missions La c'était pense... ouais, ouais, cool, cool, mais sous-exploité quand même Ouais, Voilà, c'est ça, sous-exploité, mais ouais. ça m'a plu quand même Je trouvais ça intéressant, à part les missions qui étaient des fois redondantes Mais dans mon top 3, je mets quand même Unity Parce que euh, je soulève euh, le côté des énigmes, que j'ai trouvé ça passionnant L'architecture, je trouvais ça magnifique et puis même toute la culture que Paris a, que je retrouve quand même dedans. L'époque de la Révolution, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai kiffé, donc euh, Unity en top 3 pour moi. Je commence par troisième D'accord Unity C'est bizarre hein Ouais bah non mais après je comprends, euh, Unity c'est vrai que nous on n'est pas trop fan parce que bah... C'est de la merde. Quoi Voilà. Mais bon, avec du recul, c'est vrai que Unity, ça reste un bon jeu. Voilà, voilà comme Syndicate ça... au final, hein, ça pourrait être... Mais Syndicate, c'est en quatrième. Ouais, on va pas partir après sur des 4 ouais, 3, mais et tout, l on l on l on tout mais, euh, mais ok Unity, bon. En, du coup, en top 2, pour ma part, c'est Révélation. Parce que Ezio. Parce que Ezio. Tout simplement, Elzio, ce qui est pour moi le, quand même l'assassin le, le plus légendaire de toute la franchise, si vous n'avez pas fait la trilogie Elzio, je. tapé mal! Me... Vous mettez une fessée sur. Euh... Ça, une fessée, Une fessée déculottée. Photo de Révélation, oui, parce que c'est l'aboutissement de l'aventure d'Ezio qui est juste légendaire. C'est un personnage inoubliable et euh, tous les éléments de gameplay qu'il y avait dans les précédents ont été améliorés dans la Révélation. Du coup, c'est un peu l'épisode avec Ezio ultime, dans le sens où il bah, y a toutes les améliorations qui ont été apportées, tu vois. Puis c'est aussi l'aventure de Desmond dans le présent qui euh, est géniale. Si vous n'avez pas fait les précédents, il y a un récap début du, du jeu, qui vous raconte ce qui s'est passé auparavant. Du coup, vous n'avez pas besoin de les faire, si vous avez la flemme. Hein Là, j'essaie de vous convaincre. <rire> si vous ne l'avez pas fait. C'est un de vendeur gens... de jeu, maintenant. Il y, y a beaucoup de gens qui arrivent avec euh, Révélation, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec euh, Origins et Odyssey, et qui n'ont pas fait les anciens. C'est vrai. J'essaie de vendre un petit peu les anciens, tu vois. Genre, euh... <rire> Genre en mode ouais, tester les anciens, ils sont bien, ils sont bien. Et mais... Donc euh, voilà, révélation pour moi, parce que voilà, Ezio, euh, ambiance de fou Constantinople, tu vois, c'est que les. Pourtant, euh, je suis pas croyant, mais euh, c'est une ville que j'aimerais bien visiter un jour, avec toutes ces mosquées, tous ces trucs, les ambiances, tu vois, les imams qui gueulent, euh, les prix de la prière au soir. T'as vraiment quelque chose qui se dégage du jeu et euh... Et euh, je suis absolument fan de l'ambiance, voilà donc euh, révélation top 2 pour ma part Pour ma part, le top 2, hmm, ça commence à se resserrer <rire> Et Top 2 je dirais euh, Origine Ouais Origine parce que euh, l'histoire elle est, elle est bien, elle est même fort bien, même trop trop bien Elle est Génial. formidable, ouais. elle, est, elle, est, elle excellente, euh, l'esprit égyptien, euh, les pyramides euh, les choses à... enfin non franchement ça m'a vraiment plu ce jeu et puis même euh, le changement avec tu sais un peu euh, l'arbre des ennemis tu vois il y a plein de trucs, enfin c'est plus varié il y a plus de choses diverses moi ça me plaît ça m'a impacté j'ai bien aimé et puis même le fait de combattre des dieux tu vois Donc toi t'as bien aimé ça le fait de ça t'as pas sorti tu t'es pas dit what the fuck et tout euh... si c'était en mode what the fuck mais c'était plaisant tu vois de te dire bon tu vois quand même lui je l'ai j'ai une belle fessée, tu vois. <rire> J'aime bien, tu vois, l'histoire qui reste, mais tu n'es pas obligé, tu vois, de suivre que cette, enfin, cette histoire-là, mais tu sais d'abord de ne pas tout savoir dès le début. Tu vois, par exemple, pour le personnage que tu vas tuer. Je tu prends l'alien, tu sais pas qui c'est. Ouais. Tu découvres qu'après qui tu vois. Tu vois ouais, ouais, sur... ouais, ouais, ouais, Ce côté un peu mystérieux, moi j'ai adoré, et puis ça m'a plu. Et puis voilà, ça reste quand même origine, ça reste quand même euh... nouveau moteur de graphique, nouveau moteur Fou. de jeu. Fou L'esprit égyptien, les tempêtes de sable. Ah ouais. Non, tu vois, c'est un, un tout. Les tombeaux, ouais, les... les crocodiles. Ouais. Le... On ah, est d'accord ou avec Origins. C'est ton premier, je sais, c'est ton bah top 1. Ouais, hein. Ah ouais, c'est mon premier. Ah ouais, C'est mon top 1. De toute façon, c'est pas un secret. Hein. Origins, c'est le, le meilleur. Enfin, vraiment, bah, du coup, on euh... arrive sur les top 1. Au Quel niveau... est ton top 1, monsieur <rire> Origins Qui <rire> <rire> est mon top 2 Non, mais vraiment, euh, Origins, euh, ouais, t'as as tout dit. Euh, ambiance de folie parmi l'Egypte le, antique. Ouais. Les pyramides. Le scénario de comprendre les origines de la contrérie des assassins, le logo, pourquoi il se coupe un doigt, la lame secrète. Euh... Le credo finalement, l'histoire de Bayek, Dayad, leur fils, euh, et de, de la découverte de toute ce, cette organisation qui veut nuire, bah, l'Ordre des Anciens Ouais, l'Ordre des Anciens aussi Donc euh, les Anciennes des Templiers, du coup euh, franchement gros gros délire en Origins Alors que j'en attendais pas tant que ça euh, À l'annonce je me disais ouais bah, bah voilà quoi tu Mais vois, je pense bah, que ça mine une claque à beaucoup de gens tu vois Mais euh, putain quelle ambiance et puis euh, tout est lié, la mythologie et tout, euh, Bayek quel personnage, franchement... Charismatique, hein. Quel Comme personnage manière, hein. Les assassinats, où tu dois traquer ta cible, en apprendre plus, au début, tu sais rien d'eux, tu sais juste que le mec qui s'appelle le crocodile, le hyène et tout, et... Euh, au final, t'enquêtes, et euh, rien qu'en qu en, en parlant, ça me redonne envie de le refaire, parce que... Ce serait bien joué. Non mais quel jeu, Origins, franchement... Euh... C'est sûr. Pfff. Quel jeu Vraiment, euh, je vous le dis, je, vous, enfin, je vais te cache avec vous, Je n'ai pas fait Origins, en fait, même si, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec Origins, parce que c'est un épisode qui est conçu pour être une porte d'entrée dans la licence et à la fois être euh, un épisode de fan service pour les fans de la première. Oh. Parce Est-ce que tu apprends les, les origines de la vous c'est pour... vrai. Pourquoi le, pour le... fin de service. Le... Ah, mais t'as tout. Non mais c'est vrai, t'apprends tout dans ce jeu. Genre ouais, les le fans ils se disent Ah putain c'est pour ça qu'ils ont dû de couper. Ah putain ils portent la lame secrète comme ça Mais en fait ils sont cons. C'est pas comme ça qu'on la porte, tu vois. C'est euh... vrai. Quel, quel jeu? Origins franchement. Euh... Pas mal. Ouais. Et toi ton top 1 Devine. C'est deux? Non. Black. <rire> <Ouais>. <rire> Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dit en premier, <rire> c'est vrai Black Flag ouais. ouais Mon top 1 moi c'est Black Flag, l'univers des moi, pirates tu, bah, tu, tu vas être très copain avec Auré parce que lui aussi c'est son top 1 là. Ouais Bah pour moi je pense que c'est une... déjà comme tu disais aussi Là Black Flag c'est une porte d'entrée dans la licence aussi pour moi pas forcément besoin de connaître assez pour rentrer dedans Ouais Ça c'est génial L'histoire euh, d'Edouard elle est magnifique Le fait Barbe Noire, bah voilà je suis désolé ça me fait son effet Ça me touche, ça me va droit au cœur non, non, mais je suis désolé. T'as la barbe noire avec sa petite chope. Vous connaissez pas le capitaine Kenway Moi, je veux vous en parler. Oh, c est, c est... Ça. ça te fait des frissons. Ouais. J'ai regardé combien de fois les trailers avant de, de prendre le jeu. Le jeu, je l'ai fait trois fois. Je suis un grand fan de Black Flag. J'adore son histoire. J'adore le, le fait de l'arrogance de, de Edouard. Ouais. Tu vois tout le charisme qu'il a, qu a ce qu il personnage. Il évolue. évolue beaucoup, je dirais. Oh, c'est ça, des jeux, le fait qu'il qu se met aussi... Se... Enfin, l'évolution, le fait d'avoir un open one, le fait du bateau, de confectionner ton propre bateau. Tu commences un peu à crafter, tu vois. Ouais. Pour moi, Black Flag, ça restera le meilleur en termes de plongée, en termes de pêche, en termes de fouilles, de, fouille, de découvertes. Je ne dis pas que tout est bien. Des fois, c'est un peu fouilli fouilli pour trouver des animaux. Mais... Tu vois, tu sais à peu près où trouver quoi, où chercher quoi. Ouais, ce que tu veux dire. Quand tu arrives dans le sable, tu t'imagines déjà là-bas. Tu, tu, déjà même ton corps il a chaud. Tu te dis putain, j'ai envie d'y être, quoi, j'ai envie de visiter ça, j'ai envie, envie de faire ça. De chercher des trésors. Quand tu arrives dans la taverne, c'est le, le vrai côté pirate. Moi le côté pirate m'attire énormément. Et je trouve que Black Flag réunit beaucoup de choses des assassins dans toutes générations confondues, oui. je trouve que c'est un bon Assassin's Creed, je trouve qu'il est complet, je trouve qu'il est varié, peut-être j'aurais voulu bien Master ça c'est sûr, l'histoire elle est belle, en plus il, il se cherche et après d'un seul coup il rentre dedans, au final il est un peu déçu, Enfin, il y a quand même toute cette histoire là, et puis le oui. côté pirate, hein, la piraterie, et puis son enfant à la fin, l'histoire avec sa femme c'est... Oui grandiose. C'est vrai qu'Edward aurait dû aurait dû pour moi avoir droit à deux jeux. Oui. Pour être vraiment bien exploité. Euh, mais il n'y a du, pas que lui hein. Je trouve que Black Flag a mal été fait parce que si tu veux du bout en bout tu fais deux jeux, donc lui puis sa fille, et puis même euh, à déballer, tu fais pas un DLC quoi. À déballer, ouais, ça aurait mais ça revient aussi sur mon top 3, euh, je suis désolé mais Jack euh, Leventreur, tu fais pas un DLC, tu, tu l'incorpores dans le jeu entièrement. Mmh. Après bon. C'est des bonnes idées puisque je pense pas qu'on en aurait on en aurait pensé peut-être à un moment donné. Ouais, non c'est sûr. Donc c'est bien de la part de Ubisoft de l'avoir mis. Peut-être qu'on n'aurait aurait pas pensé, mais de le mettre juste comme ça, je trouve que c'est un peu insultant. Après c'est mon avis. Ouais. À déballer, par exemple vrai pour qui... euh, à, déballer, enfin, à déballer. À déballer. <rire> À déballer, à dévoiler, à Il aurait mérité son jeu à part entière. Mais voilà, bon, après, il a, pense... il a eu son stand-alone, il a eu son mini-jeu. Je... Non, je suis pour Black Flag, restera mon, mon premier, mon coup de cœur. Ouais. C'est ça aussi qui m'a fait un peu rentrer dans la, dans, dans la série. Hein. Ouais, mais ouais, mais même si ça a été le premier, le 3, mon premier, ça a été le 3. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui arrive avec le 3, beaucoup de monde qui arrive avec Black Flag. Il y une... c Ouais, trois Je pense qu'après, il faut, faut pas se mentir, le, la, la, la communication qui a été faite avec Black Flag avoir des autres, hein. on avait des trailers, beaucoup plus de trailers, on en avait 3-4 C'est pas euh... le, la pire je trouve, c'est pas la plus grosse genre, Non, la... non, c'est pas la plus grosse, ouais. mais c'est la mieux faite Ah tu trouves Ouais Ah ouais Quoique Odyssey, il... les deux, ils sont pas mauvais hein. La com d'Odyssée elle a pas été mauvaise Pour mouillée. moi, la, la meilleure actuellement, c'était pas, là, là. Ah ouais, je... pas Ah là, là, ouais, mais mais là c'est Ah là, j'ai pas ouais. envie trop d'en parler parce que euh, souvent quand ils font des grosses com, parce que je veux parler aussi d'Unity, Unity vous avait fait des grosses com de et pourtant déception mais au final quand tu reviens bien sur le jeu ok c'est un bon jeu mais ça reste qu'un bon jeu avec Ubisoft c'est à double tranchant tu peux avoir euh, d'énormes coups de com et derrière avoir un flop ouais. à voir ouais ouais franchement bah, bah du coup le top, 3, euh, top 3 top 3 Donc... révélation... non, le... ah, là, voilà. <rire> top 3 révélation non je m'y perds voilà. top 3 As-3 révélation et Origins pour ma part et pour toi pour ma part, ça va être Unity, ça va être Origine, ça va être Black Flag. Voilà, donc vous avez notre avis sur ces jeux. Quel est votre top, top 3, 3 à noter Dans les commentaires. Exactement, on y répondra, on y jettera un petit toile et puis on... Ça marche, ouais. On sera un plaisir de, de, de vous trash talk, si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça. <rire> On se fera plaisir de vous trash talk, il faut, faut se le dire. Bah écoutez les gens, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à activer la cloche évidemment pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelle vidéo. On vous dit à la prochaine les gens. Ciao Salut à tous Peace